He's into that, that spiritual stuff Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui une vidéo qui va porter sur les Reflection Club, euh, Ce qui va permettre en fait de faire une réflexion sur les objets Une réflexion de l'environnement qu'il y a autour euh, Et pour ce faire j'ai utilisé et pour les cinéphiles vous aurez certainement reconnu La Ford Mustang GT500 euh, de 60 secondes chrono euh, Qu'il surnomme dedans Eleanor Donc c'est parti on va voir comment on peut euh, faire réfléchir en fait l'environnement autour le sol Sur la carrosserie de cette voiture alors, pour démarrer et essayer de vous expliquer comment fonctionnent correctement les Reflection Probe, je vous propose de désactiver temporairement la Shelby GT500 pour euh, avoir une scène vide et vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de créer un Empty qui va en fait porter le composant Reflection Probe. Donc on va l'appeler Reflection ici ce qui est assez logique. Donc je peux ajouter mon composant dans faisant un Add Component, tapant dans le champ de recherche le début de Reflection, ici Ref, et j'ai Reflection Probe ici, ou tout simplement Component, Rendering, et ici vous avez Reflection Probe. Donc on peut voir qu'ici à l'écran, je vais d'ailleurs passer en mode Wireframe, on peut voir que j'ai bien une box ici quand je sélectionne mon Reflection Probe, qui va être en fait la boîte, euh, cette boîte va être... Tout objet à l'intérieur va refléter l'environnement extérieur. À partir du moment où cet objet va sortir, euh, bah, il ne va plus refléter. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc ça, euh, vous avez deux petits outils ici. Euh, ce premier outil vous permet de la redimensionner, comme vous le voulez, à la manière... Ici, euh, d'un box, colli enfin, box collider. ouais tout à fait. Et ici, vous avez la possibilité de déplacer ici la sphère qu'on voit au milieu, à l'intérieur. En fait, c'est pour déplacer euh, le reflet. C'est-à-dire que si ici, si je veux que ça reflète plutôt... Euh, et je vais repasser en mode... Pour que vous compreniez bien. Si euh, ici, je veux euh, que cette sphère... Parce que c'est une sphère, reflète cette partie plutôt en haut. Euh, C'est-à-dire que euh, on peut voir que c'est une projection, en fait, ici à 360 degrés de ma boîte, c'est-à-dire le haut, le gauche, les six faces ici sont projetées ici à 360 degrés, un peu à la manière, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu mon tuto qui est assez récent concernant la création de Skybox, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que la, la boîte en fait est, est, est convertie l'image de façon sphérique à 360 degrés et elle va être projetée, alors attention ça c'est pas un objet ici, c'est juste pour avoir une prévisu en fait de ma reflection probe on peut voir d'ailleurs le gizmo, ce gizmo il est ici euh, désactivable si vous allez à reflect ici, vous pouvez désactiver le gizmo sans aucun souci alors, euh, maintenant l'idée, c'est de refléter, euh, bah, par exemple sur un objet, et là on va ici mettre maintenant une sphère, on va rajouter une sphère, voilà, qu'on va placer pas trop loin et on voudrait euh, bah, refléter maintenant euh, sur cette sphère, alors je vais la mettre ici pour qu'on voit un peu plus clair vous pouvez voir que quand ici euh, je sélectionne ma boîte de réflexion, je n'ai uniquement une réflexion au niveau euh, bah de, de, de la skybox. Donc, par exemple, ici je voudrais faire refléter le sol. Donc le sol, pour qu'il soit reflété, je vais devoir passer cet objet ici en statique. Je le passe en statique et là on peut voir qu'au niveau de ma boîte de réflexion ici, mon aperçu, j'ai bien maintenant euh, une réflexion, comme on peut le voir, du sol euh, sur cette sphère. Maintenant, il faut euh, que je puisse la refléter sur tout objet euh, dans cette boîte. Donc, ce que je vais faire, parce que là, vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas. Je vais devoir, pour que ça fonctionne, modifier ici euh, les propriétés euh, métalliques et smoothness euh, de son shader. Le problème, c'est que c'est un défaut matériel. Donc, je vais devoir tout simplement créer un nouveau matériel qui va être classique, qu'on va appeler refprobe. Euh, je vais attribuer ce matériel ici à ma sphère. On peut voir que maintenant il est bien là et que je vais pouvoir modifier les propriétés de son shader. Et je vais pouvoir jouer par exemple déjà avec le smoothness. Et si je joue avec le smoothness, on peut voir déjà que ça commence à apparaître dedans. Et si je joue avec la propriété métallique, je vais avoir quelque chose de plus en plus net. Pour arriver en fait exactement à cette sphère qui est ici, qui est ma, ma boîte de réflexion. Donc on peut voir ici que maintenant j'ai bien une réflexion euh, de l'objet sans aucun souci par contre ce que je vous ai dit tout à l'heure tout objet à l'intérieur va, va avoir une réflexion, on peut voir ici que j'arrive aux limites à peu près de, de la box qui est là et si je la sors Paf, on voit que je n'ai plus aucune réflexion. Donc voilà à quoi sert la boîte, que la fameuse boîte, c'est la zone en fait. Chaque objet qui va rentrer à l'intérieur va euh, pouvoir faire une réflexion. Sinon, bah, il ne reflète plus rien sur son matériel et son matériel reste comme il est réglé. Donc voilà à quoi ça sert. Alors, pour vous montrer euh, d'autres propriétés, je vais utiliser un autre objet qui est un cube, évidemment. Ce cube ici. Euh, bah, je vais lui faire refléter aussi. Alors pour ça, tout simplement, euh, je vais lui glisser le matériel. Et comme on peut voir ici, j'ai quelque chose, mais... Euh, alors je vais devoir le descendre un peu plus, mais on peut voir que c'est super moche. Pourquoi Parce que les, les, les planes, enfin c'est plus grand au niveau de la surface, et là, euh, si je vais au niveau, euh, ça va m'amener au paramètre de, de Reflection Probe, c'est qu'ici, euh, j'ai plusieurs types. Donc si j'ai le back -head, donc j'ai trois modes, back-head, custom ou real-time. Donc évidemment, le back-head va, euh, en fait, à chaque fois qu'il y a une modification, il y aura un calcul de fait. Par exemple ici, si je rajoute... Un cube, encore une fois, que je vais positionner là-bas, je vais créer un nouveau matériel euh, rouge pour que ce soit bien criant. Et on va mettre une belle couleur rouge et on va lui affecter. On va le passer en statique pour qu'il soit reflété. Là, on va le voir apparaître. Donc vous voyez qu'il y a un bake ici en bas à droite de la scène avant euh, bah, que cet objet soit reflété. Alors là, par contre, est-ce qu'il est reflété Oui, on peut le voir ici euh, qui commence à être reflété au niveau de mon cube. Il est bien là de mon cube, de mon de ma sphère pardon, c'est mon cube qui est reflété, euh, donc on peut voir euh, ça, alors ce qui se passe, on peut le voir ici aussi au niveau, euh, alors je vais essayer de l'avancer un petit peu, voilà, on peut le voir ici aussi euh, au niveau de, du cube, mais c'est assez moche, donc ce qu'on va faire, on va pouvoir modifier des paramètres pour ça, je vais essayer de me mettre pour qu'on voit ça convenablement. Voilà, là, c'est assez moche. Je vais au niveau de ma, ma Reflection Probe. Et là, on peut voir que j'ai ici la possibilité, ici, le Cube Map Capture Setting. La résolution est à 128, ce qui est très moche. Donc, je vais la monter en 1024. Et normalement, après le Bake qui est en train d'opérer, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus euh, sympa euh, en termes de rendu. Alors, c'est un peu long. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aurais peut-être pas dû mettre 1024. J'aurais dû, dû passer... Euh, en 512, on va peut-être gagner du temps. Voilà, du 512, on peut voir que c'est déjà un peu plus net. Et évidemment, au plus je vais monter, au plus ça va être net, 1024 et 2048. Alors évidemment, ça va consommer en ressources, bien qu'en mode Beckhead, comme on peut voir, ça va en fait le faire, euh, enfin, euh, ça va ici, il y aura une, un calcul de la réflexion. En fait, ce n'est pas en temps réel. C'est justement, si vous passez ici en real time, là, vous allez avoir un temps réel. Vous voyez, je suis en 512, 1024 et euh, là, ça va opérer en temps réel. Mais ça va être euh, assez gourmand, voilà. Donc là, on peut voir que ça fonctionne assez bien. On pourrait d'ailleurs en faire un miroir. Donc, euh, ici, je vais supprimer ce cube-là qui, maintenant, ne me sera plus utile. Et on va pouvoir regarder euh, bah, les autres paramètres. Alors, ici, euh, on peut voir... Alors, c'est bizarre, j'ai... Euh, ah, c'est l'ombre ici. Alors, hop, si je déplace ça. J'ai ici une réflexion noire. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, Je me demande si ce pas parce que c'est en train de calculer. On va d'ailleurs faire un petit play. Et on va voir ce, que, ce qui se passe quand j'active ici. J'ai glissé un FPS contrôleur sur la scène. Et on va voir ce qui se passe au niveau de la scène. J'ai effectivement des petites latences avec Unity, comme on peut voir. Donc euh, ici, on peut voir que ma sphère reflète bien. Euh, et alors là, je suis en, en real-time, ce qui explique peut-être que euh, ça traîne un petit peu. C'est assez gourmand en ressources. Donc comme on peut le voir, si je tourne autour de ma, ma sphère, j'ai bien euh, le reflet ici. Alors, alors, ça va un peu vite, mais on peut voir que j'ai bien le reflet. Alors, ce qu'on voit en noir ici, c'est euh, mon quad qui est l'écran derrière. La, la vidéo n'est pas reflétée, ce qui est tout à fait normal. Et euh, ici, je vois une sphère. Je ne vois pas trop ce que c'est, en fait. Euh, alors, c'est bizarre parce que... alors, elle serait en, Ah, bah c'est le soleil, a priori, qui est reflété aussi. Alors, justement, bah, on va pouvoir y venir. Ici, j'ai quelques... Alors, je vais repasser ici euh, en mode... Euh baked qui va me permettre de gagner un petit peu de ressources. Alors ici ça recalcule comme on peut voir donc je vais devoir patienter un petit peu je vais baisser ici à 128 comme ça il était ça on va gagner du temps au niveau de mon bake alors au niveau des autres propriétés, ici vous allez avoir les runtime settings l'importance. Donc l'importance ça va être surtout quand vous aurez plusieurs zones, parce que vous pouvez mettre plusieurs zones euh, de reflection probe. Et en fait celle qui aura l'indice d'importance le plus élevé va avoir priorité sur l'autre. Alors euh, quand vous en avez plusieurs, il y a un genre de mixage qui est fait si deux, un objet est dans deux zones. Euh, et euh, je vous avoue que je n'ai pas essayé, mais euh, l'idée euh, apparemment est assez simple. Donc là l'importance va être surtout l'indice euh, de priorité. L'intensité, bah, ça va évidemment régler l'intensité comme vous pouvez le voir, donc par défaut 1 me semble plutôt pas mal. La box size, bah, ça, ça va être en fait la taille de la box que vous pouvez d'ailleurs modifier ici avec cet, euh, cet outil, hein. je vous l'ai montré, donc si vous le déplacez vous pouvez voir que le box size et le box upset bah, va, se dé... va de bouger et donc vous pouvez le faire par là aussi hein, évidemment comme vous pouvez le voir. Tout ça est assez simple. Euh, ici, la résolution, vous avez vu. L'HDR, ça va être euh, pour autre chose. Je vous avoue que ce paramètre, je ne le connais plus, mais il n'y a pas euh, ici une grande incidence. Là, euh, ici, Clear Flag. Vous pouvez voir que je reflète la Skybox. C'est d'ailleurs tout ce qu'on a vu au démarrage uniquement. Si maintenant, je décide de changer ça en Solid Color... On va pouvoir voir que le, bleu, le la skybox disparaît euh, et me laisse du bleu et ici je peux choisir du noir euh, du bleu. donc ça aura une incidence en fait sur, euh, sur la réflexion euh, de l'objet euh, parce que ici bon évidemment euh, comme vous pouvez le voir ma boîte de réflexion alors c'est celle-ci et euh, j'ai ici eh bien euh, euh, j'ai bien ici le fond qui est qui est qui est pu en reflet de ma skybox, donc ça, ça peut être utile parfois, donc on va laisser la skybox ici le Culling Max, ça va permettre en fait de refléter euh, certaines choses, certains layers, par exemple ici on va tester, on voit que mon cube il est bien reflété, si je passe il est sur le défaut layer, je vais passer ça sur le, le, le UI par exemple un hein. peu importe, c'est pour l'exemple et du coup ici au niveau de ma boîte de réflexion au niveau du Culling Max, je vais dire euh, tout sauf l'UI, et là on on va voir que normalement, euh, voilà, mon cube rouge disparaît malgré qu'il est là. Lui, il est, il est plus reflété dans ma, ma, ma zone de réflexion euh, reflection probe. Donc ici, évidemment, je vais remodifier le cube et le passer en défaut. Et là, il devrait réapparaître dans ma boîte de réflexion. Et je vais mettre everything voilà donc alors je sais pas si je l'ai ou si je le fais enfin bref peu importe donc voilà euh, et ensuite vous avez le nir et le phare euh, qui vont vous permettre de régler le clipping en fait le clipping plane donc vous pouvez voir ici que le nir, eh ben, si je le modifie euh, ça va être surtout pour ce qui est très près il me semble un petit peu comme dans les caméras et le phare ici ça va être la distance en fait donc si je lui mets euh, par exemple 10 alors là ça n'a pas d'incidence si je lui mets 1, ah si on peut voir dans le fond voilà, euh, ici si je mets 1000, alors ça va être assez furtif mais on peut voir que les détails disparaissent un petit peu, je vais zoomer euh, assez, de façon assez importante dessus euh, et ici on va voir que si je le passe à 100, ouais, vous voyez je vois moins loin si je passe à 10 ou encore moins loin, et si je passe à 1, bah, je vois plus rien, parce qu'en fait, c'est la distance, en fait un petit peu comme la caméra, euh, de ce qui va refléter. Donc ici, on va mettre 1000, évidemment, euh, et tout ça, euh, on va laisser les réglages par défaut. Alors, maintenant que vous avez vu comment tout ça fonctionne, je vous propose, on va virer euh, le cube, la sphère, et on va maintenant bah, euh, s'intéresser à la Shelby GT500. Et comme vous avez compris, c'est assez simple. Je vais ici, au niveau de ma boîte de réflexion, retourner un petit peu. Je vais l'ajuster. Donc Je vais me mettre ici. Voilà. Or, le, les paramètres ne sont pas mauvais, mais je vais l'agrandir de façon assez importante. Voilà, pour ne pas sortir dedans. Sortir de cette boîte, tout simplement. Alors, Alors je vais essayer. Hop, excusez-moi. On va... Hop, alors le tout c'est d'attraper la poignée, ce qui n'est pas forcément évident. Et ici, comme je ne la vois pas, je vais jouer avec le X. Voilà, donc on va laisser cette zone-là ici. Euh, donc au niveau euh, de ma Shelby GT500 je vais devoir lui attribuer le matériel donc il faudra attribuer le matériel euh, aux objets en question. Comme vous pouvez voir ma Shelby euh, possède, possède beaucoup d'objets à l'intérieur il hein, y a pas mal de détails donc je vais essayer de les trouver bon ceci dit euh, ça va pas être compliqué parce que j'ai testé avant et c'est ici ces deux là qui vont m'intéresser qui représentent la majeure partie de la carrosserie donc ici comme on peut le voir euh, bah, je vais ajouter tout simplement euh, les ici matériaux sur ces deux parties là la part 1 et la part 0 et là, on peut déjà voir euh, que j'ai déjà une différence. Alors, je pourrais même le faire ici au niveau du pare-choc. Hein. Donc, je vais prendre ce qui m'intéresse, voilà, euh, par exemple. Et là, on peut voir que j'ai déjà un gros reflet. Alors, euh, on va euh, se remettre un petit peu plus bas, voilà. Et euh, bah, ça reflète déjà, vous pouvez voir, le sol, il n'y a pas de souci. Et évidemment, je vais pouvoir jouer avec maintenant les propriétés de ce matériel. Ça m'évitera, vous voyez, vous pouvez voir que là... Si je baisse la métallique ou je baisse le smoothness, on revient. Alors, évidemment, la couleur est blanche. Hein, donc, j'aurais pu remettre un gris euh, ici. Voilà, pour arriver un petit peu plus à, à ce qui était initialement. Mais on peut voir qu'ici, euh, bah, je peux régler un petit peu ce que je veux au niveau transparence. Et euh, si j'ajoute maintenant un cube dans ma scène, je vais le mettre ici, je vais lui attribuer la couleur rouge. Je vais le passer en statique. Et on va voir qu'à un moment donné, il va être aussi reflété. Alors, ça dépend euh, où il va être hein, au niveau de, de la scène. Alors, ce pas forcément évident. Mais là, on peut le voir dans l'aile. Il est en train d'être reflété ici. Si je le déplace, euh, tout ça va être reflété euh, aussi après le « Bake ». Voilà. donc le mieux c'est d'utiliser tout de suite, euh, je vais en mettre deux je vais faire un CTRLD, je vais le dupliquer et je vais le mettre ici, le mieux c'est de faire un petit play, d'aller se balader avec notre FPS contrôleur, pour voir un petit peu ce qui se passe donc on peut voir ici que j'ai bien le reflet euh, partout, euh, alors là c'est mal réglé hein, comme on peut voir, mais j'ai bien le reflet ici euh, du véhicule euh, sur les portières, la carrosserie du véhicule j'ai bien ici le reflet du sol comme on peut le voir, voilà et euh, je vais retomber ici si j'avance sur les cubes aussi qui devraient être reflétés à un moment donné dans la carrosserie quelque part alors il faut que je les trouve euh, Hop, là on peut le voir un petit peu dans le bas de l'aile ici euh, et évidemment si je passe devant ça devrait peut-être être un peu plus flagrant bon bien que non a priori. Mais vous pouvez voir que tout ça fonctionne assez euh, facilement. Hein. C'est pas compliqué, les reflection props, comme vous pouvez le voir. Alors là, l'exemple est peut-être pas... Euh, C'est peut-être un petit peu trop, je dirais, par rapport euh, à la scène. Euh, je vais d'ailleurs enlever ici... Euh, enlever le mode statique du sol pour qu'il ne reflète plus sur le véhicule, parce qu'effectivement là, ça fait assez moche. Euh, et on va se servir, par exemple, des ici euh, cubes juste pour voir un petit peu ce que ça donne, ce sera un peu plus flagrant, je vais les agrandir, je vais le déplacer, je vais l'agrandir aussi, et on va le déplacer, voilà, peu importe où, mais on va voir ce que ça donne, voilà. Donc je retourne au niveau de ma scène, et on devrait voir, si je ne me suis pas trompé, à un moment donné, hop, je me dépêche, ces cubes, vous voyez, dans la carrosserie, qui sont reflétés euh, sans aucun souci. Donc, si je me déplace latéralement, on peut voir que c'est dynamique. Hein. Euh, mon, mon cube rouge est bien reflété à un moment sur la carrosserie, comme on peut le voir. Voilà. Et euh, évidemment, je vais devoir. Alors, je ne suis pas certain qu'on le voit là, on peut le voir sur le, le, le capot arrière, pardon, sur la malle arrière, on va dire. Voilà. Bon, voilà comment fonctionnent les Reflection Probes. Évidemment, vous avez compris, c'est assez simple. Hein. Je vais repasser ici pour que ce soit bien visible euh, le sol en statique. Voilà. Et on peut voir euh, que tout ça fonctionne assez bien. Alors, par contre, il a pas repris. Pourquoi je ne vois plus Alors, parce est-ce que j'ai bien mis mon sol en statique Oui. Alors, il n'y a peut-être pas eu le temps de faire le bake. Parce qu'ici... Je ne vois pas, voilà il est revenu, donc là c'est un peu important, après on peut jouer hein, encore une fois avec les propriétés ici, euh, les propriétés euh, du matériel euh, que j'ai créé Refprob. Euh, mais euh, bon, évidemment c'est à ajuster, mais on peut voir que tout ça fonctionne très bien alors pour ceux qui se posent la question on peut voir ici la bande annonce du film qui découle derrière donc c'est euh, simplement le composant euh, vidéo euh, player de euh, Unity 5.6 donc j'ai fait un, une vidéo là dessus euh, allez la voir si ça vous intéresse euh, en tout cas moi euh, je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas vous allez voir que c'est pratique aussi euh, c'est assez simple à utiliser et euh, le résultat est, assez, est vraiment sympa vous pouvez aussi lancer des, des vidéos directement depuis une URL voilà donc voilà pour ce qui est des Reflection j'espère que cette vidéo vous sera utile euh, et euh, moi je vais vous dire à bientôt dans un prochain tuto alors surtout n'hésitez pas euh, à vous abonner à la chaîne je le dis tout le temps mais c'est très important euh, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous plaît allez consulter régulièrement le site internet aussi parce qu'il y a des articles des outils, des choses à télécharger euh, que vous pouvez retrouver donc ça vous évitera du code aussi, euh, pourquoi le taper alors qu'il est à disposition, euh, allez-y parce que que ça va grossir de plus en plus je travaille pas mal sur le site aussi en ce moment euh, et voilà, et allez voir aussi au niveau des formations, il y a une formation complète Unity que je ne présente plus, qui est en tarif promotionnel depuis le site internet vous avez une nouvelle formation qui est sortie sur Excel qui est euh, pas mal non plus pour ceux qui veulent euh, apprendre Excel à, ou apprendre ou développer leurs compétences avec Excel, vous en avez plein d'autres, d'autres thèmes divers et variés divers et variés pardon, une formation aussi sur Photocloud pour faire du multiplayer et très prochainement, une formation pour le, la VR avec la SDK Google et Unity. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye